Bonsoir, eh bien, émission Radar euh, numéro 75 du jeudi 14 mars euh, 2019, intitulée Biosphère et Biosphère au pluriel. Donc euh, oui, Biosphère au pluriel, je vais m'expliquer durant l'émission euh, sur ce pluriel, parce que jusqu'à présent, officiellement, nous ne connaissons euh, qu'une biosphère, la, la biosphère euh, terrestre. Et... Euh, et je vais expliquer pourquoi euh, on a justement euh, peu de programmes ou aucun programme de recherche qui permettrait de lever le doute. Alors, euh, je coupe tout de suite, on a un bonjour de Franck Payan. Eh bien, Franck, euh, bonsoir. Donc, on va essayer de comprendre ouais, pourquoi. Il est familier, hein, il t'appelle Mabiche. Voilà, Et on va ouais. essayer de comprendre pourquoi il n'y a aucun programme de recherche qui permet de lever le doute sur la profusion de vie dans notre univers et notamment dans, nos, dans la banlieue de la Terre. Donc, on commence l'émission toujours de la même manière, notre émission Radar, eh bien numéro 42 du jeudi, jeudi 15 mars 2018, donc ça fait un an, que, et jour pour jour, qu'on a fait une émission intitulée Légitime défiance, et cette émission est toujours portée disparue, comme messieurs Oleg Sensov et Jamal Khashoggi, alors, les mouvements nationalistes France Insoumise, Rassemblement National, La République En Marche, tous les états-majors politiques et syndicaux, ainsi que les suicidés de la 5 République Française, respectent les standards antidémocratiques et privés de la communauté Facebook France. Alors, Facebook France, en ce moment, il y a des choses assez bizarres. C'est-à-dire que moi, j'ai pas pu accéder à ma page ou publier sur ma page pendant plusieurs heures. J'ai le site Sanu Réseau qui, pour des problèmes, n'est plus relié à sa base de données, donc n'est plus visible. Mais voilà. Bon. Voilà, Autre tu chose. qu'on ne tire aucune conclusion. On ne tire aucune conclusion. Voilà. On, on cite juste des faits. Alors là, il y a un état d'urgence humanitaire. J'ai reçu un, un message à partir du site de Christine Pratt dont j'avais déjà parlé qui s'appelle chrisp.l'autre.net donc je donnerai le, le lien et donc voilà je vais vous lire le, le texte « Salutations, c'est avec une angoisse intense que j'ai appris que Léonard Pelletier 89 637-132 s'est vu imposer un compagnon de cellule. c'est extrêmement inhabituel vu que Léonard a eu une cellule individuelle depuis très longtemps, ce qui rend ce changement soudain suspect. Il y a eu beaucoup de cas regrettables d'action négatives pour Léonard de, de la part de compagnons cellules. À l'époque où il avait un compagnon cellule à l'USP de Lewisburg, il a subi une mesure disciplinaire impliquant son transfert à l'USP de Coleman pour une affaire de contrebande avec laquelle il n'avait rien à voir. Et il craint que cela puisse se reproduire. Ce comportement du bureau des prisons contre Monsieur Pelletier est semblable à celui de l'époque où le bureau avait utilisé un autre prisonnier autochtone, Standing Beer, dans un complot pour assassiner Monsieur Pelletier. Je suis contre ces actions de la part du bureau des prisons, qui sont une façon de saboter la demande de transfert au FCI d'Oxford, Wisconsin, de M. Pelletier. Je vous demande de remettre le compagnon de cellule de M. Pelletier dans une autre, afin d'assurer la sécurité de M. Léonard Pelletier, cordialement. Donc actuellement, le plus vieux prisonnier politique du monde, M. Léonard Pelletier, n'est plus en cellule individuelle, et on essaie de lui, de lui coller un codétenu pour très certainement lui faire des, des problèmes alors qu'il est vieux, malade et quasiment aveugle et moi je dis c'est ignoble. Donc je remercie Christine Pratt d'avoir retranscrit et traduit cet appel des gens qui défendent M. Léonard Pelletier et il serait temps que M. Léonard Pelletier soit élargi simplement pour, avoir, pour pouvoir aller mourir auprès de ses proches. Voilà, l'appel est lancé. Est-ce que tu peux nous expliquer la petite histoire Léonard Alors, Lé Léonard Pelletier, euh, dans, les années, dans les années 70, euh, il y a eu un, un regain euh, des mouvements autochtones. Et à ce moment-là, il y a eu deux agents du FBI qui ont été tués. Et on a mis ça sur le dos de Léonard Pelletier. Donc, il, il est en prison depuis plus de 40 ans. Et on sait, parce que les, les personnes qui ont tué les agents du FBI l'ont avoué, donc aujourd'hui on sait il est innocent, mais il est resté tout de même en prison. Barack Obama, lorsqu'il s'est présenté aux élections sur ses deux mandats, avait fait la promesse, euh, promis, juré, craché, je libère Léonard Pelletier. Léonard Pelletier est resté en prison, il y est encore aujourd'hui. Et Léonard Pelletier est malade, son seul, son seul loisir c'était de, de, de peindre, de dessiner. Mais maintenant, comme il est quasiment aveugle, il peut même plus se livrer à ça et il est à la main, il est dans la main de l'administration américaine qui a décidé de le faire mourir en prison et ils l'ont déplacé à plus de 3500 kilomètres. De, de, des siens, ce qui fait que même quand sa sœur est morte, euh, je crois, il y, a, il y a un ou deux ans, il n'a même pas pu... Euh, voilà, il n'a même pas pu... Pour aller avoir des visites, Imagine si tu avais un proche qui était dans une prison à 3500 km. Donc c'est inadmissible. Aujourd'hui, il faudrait une pression internationale pour exiger, exiger la libération de Leonard Pelletier. Il faut l'exiger. Tu dis bien Barack Obama, deux fois de suite. Barack Obama, deux non, fois de suite, apparaît. les promesses n'engagent que celles et ceux qui les écoutent. Donc pour en revenir à notre sujet, euh, il faut comprendre que la première découverte d'une exoplanète... On, je ne parle même pas de vie, d'une exoplanète, c'est 1992. Et là, c'était une super Terre, donc une très grosse planète, découverte en orbite autour d'une étoile à neutrons. Donc quelque chose, des conditions assez euh, invivables. Et en 1995, on a la découverte de la première exoplanète orbitant autour d'une naine jaune, donc une étoile du type du Soleil. C'est 1995. Depuis, donc jusqu'à mars 2019, on a découvert une variété de 3996 exoplanètes. Donc on est presque à 4000 exoplanètes, ce qui est très peu, parce que c'est dans la proche banlieue, ce sont des étoiles. Donc il y a beaucoup d'amateurs qui les observent, parce qu'on on, on les déduit par l'occultation que fait la planète en passant devant le Soleil. Et même aujourd'hui, avec de nouvelles techniques euh, au niveau euh, de la spectroscopie, on arrive à avoir des données sur la composition atmosphérique des planètes. Je te coupe, Stéphane Durieux vient de nous rejoindre. Il nous dit qu'il y a une pétition en ligne pour demander sa libération. Oui. Et on a Fatima qui nous regarde. Voilà, bah, et je, je passe le bonjour à Fatima et à Stéphane. Et effectivement, il y a des pétitions en ligne pour exiger la libération de Léonard Pelletier. Mais ces pétitions, moi, je les signe. Mais là réellement, il faudrait que ça devienne de domaine public, il, il faudrait que tous les pseudo-démocrates euh, euh, et les gens qui ont accès aux médias commencent à secouer le cocotier pour, euh, pour exiger euh, de, de Donald euh, Trump euh, qui libère euh, pour, pour raisons humanitaires. Ce vieux prisonnier politique totalement innocent des crimes euh, qui lui sont reprochés. Voilà. On peut lui écrire à Donald Trump euh, Je ne sais pas si on peut écrire à Donald Trump, mais moi je pense qu'une pression internationale forte, euh, comme, comme celle que l'on devrait faire par rapport à l'assassinat la, la, euh, tarantinesque du journaliste Jamal Khashoggi euh, dans le consulat d'Arabie Saoudite en Turquie, serait la bienvenue. Voilà, donc pour en revenir... Aux exoplanètes, pour en revenir au fait que, que on, est, on, on a presque 4000 planètes maintenant de exoplanètes de répertoriées, et parmi elles euh, des planètes telluriques avec atmosphère, dont même dans l'atmosphère de quelques-unes on a détecté de la vapeur d'eau. Donc il y aurait des conditions, elles se trouveraient dans la zone qu'on qu appelle de, de l'eau liquide, euh, qui est notre solvant de la forme de vie endogène de la Terre que l'on connaît, mais par contre il n'est pas exclu que d'autres solvants puissent aussi permettre de l'exobiologie, parce que c'est ainsi que cela s'appelle. Et de manière proche, alors il faut voir qu'il y avait un projet européen qui s'appelait le projet spatial Darwin de l'Agence Spatiale Européenne et qui devait permettre vers 2020, qui devait permettre d'étudier de nouvelles exoplanètes. Malheureusement. Malheureusement, eh bien, ce programme a été annulé en 2007, au moment de l'élection de Nicolas Sarkozy. Donc on voit bien que y a... la communauté scientifique veut mettre en place, depuis très longtemps, des programmes qui coûteraient extrêmement peu cher par rapport à certains programmes pour aller visiter des astéroïdes et faire la démonstration qu'on serait capable d'envoyer des bombes dans le système solaire de manière assez précise. Eh bien... On a des projets, notamment de télescopes par interférométrie, que ce soit au niveau de, de radiotélescopes ou de télescopes optiques, dans, dans, même, même dans des longueurs d'ondes qui ne sont pas des longueurs d'ondes visibles, qui permettraient d'avoir des résolutions telles que l'on pourrait observer l'atmosphère des planètes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans, un, dans une sphère d'environ de, une centaine d'années lumière, on pourrait découvrir des exoplanètes telluriques, en observer et en déterminer euh, par spectrométrie la composition atmosphérique et apercevoir, si elles possédaient des formes de vie, euh, euh, des, des traces d'activités euh, biologique, mais aussi d'activité Intelligente, étant donné que tout de même, quand une, quand une vie intelligente apparaît, elle, elle adhère très rapidement au principe de discrétion. C'est-à-dire qu'elle fait en sorte que si elle est observée, la planète semble complètement naturelle et que toutes les usines soient enterrées et qu'on évite d'avoir des activités visibles euh, d'autres systèmes solaires. Donc, comprenons bien que cette... Ce blocage de tous ces projets alors qu'aujourd'hui on a toutes les techniques, notamment on a l'optique adaptative, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des télescopes qui sont capables d'annuler en déformant le miroir à partir de données que, que, d'observation d'un faisceau laser traversant l'atmosphère, on peut corriger les perturbations liées aux différences de température à l'intérieur de l'atmosphère. Donc on est capable de retirer les défauts liés à une observation à travers une atmosphère. Eh bien, malgré tout cela, la, la télescopie par interférométrie qui nous donne une résolution équivalente à, à la distance entre les deux systèmes, euh, les deux télescopes, donc si ce sont deux radiotélescopes qui sont éloignés d'un kilomètre, c'est l'équivalent d'un radiotélescope de 1 km de diamètre. Si vous avez deux télescopes optiques qui vont focaliser les photons provenant d'une étoile sur un point pour faire interférer la lumière et eh bien vous aurez la résolution d'un télescope optique avec un miroir d'un kilomètre de diamètre donc on voit bien que aujourd'hui, en mettant ce type de radiotélescope ou de télescope optique sur des points de Lagrange et il y en a cinq alors qu'est-ce que c'est qu'un point de Lagrange un point de Lagrange c'est c'est un, un, un point de Lagrange,